Das deutsch-französische Jugendwerk ist heute hier, weil heute der 5. Juli ist und der 5. Juli ist der Geburtstag des deutsch-französischen Jugendwerks. Zum einen haben wir zwei Mädchenfußballmannschaften eingeladen, die noch nicht den deutsch-französischen Austausch kennen. Ja, ich denke schon, dass es äh, gerade jetzt im Rahmen der WM schon eine tolle Aktion ist, dass wir Mädchenmannschaften an der Basis, Schulmannschaften natürlich aus Roubaix und aus münchen Mönchengladbach gemeinsam hier, auf dem Spielfeld der Altblödin Anlage spielen lassen können. Ja, das ist das erste Mal, dass ich gegen eine französische Mannschaft spiele, das ist sehr aufregend. après on peut découvrir d'autres choses, on crée des liens et partenariats entre eux et nous. Et après va la suite pour revenir. elle c'est pas de in Allemagne et puis jouer contre une équipe allemande aussi, je trouve ça super comme j'ai déjà fait de l'allemand peut-être que j'aurai quelques mots et puis on pourra parler comme ça ja, ich denke dass dass mein französischkenntnissen schon weiterbringt hier mit les Mädchen wenn wir mal miteinander reden euh, ja je que ça bringt schon Verbesserungen. On a constaté quand même qu'avec euh, le biais de se retrouver avec, avec des allemandes, ils ont, naturellement, ils, sont, ils ont échangé avec leurs mots et tout. Donc justement, le retour en famille peut dire que cette langue est, peut être intéressante et essayer de la de transmettre à leurs frères, à leurs petits frères, et ainsi de suite, d'essayer de l'apprendre pour, euh, pour évoluer. Unsere Schüler es ist es wichtig, neu in die Partnerstadt zu reisen. Und deshalb pflegt münchen eigentlich einen recht guten Kontakt in die Partnerstadt Trobair. Parallel zu diesen Sporttischen, die über die ganze Zeit laufen, nutzen wir auch die großen internationalen Sportereignisse, um Programme zu entwickeln, die von diesen Ereignissen profitieren und die die die Stadt zu l'attention sur les échanges sportifs franco-allemands pour attirer l'attention sur la France ou sur l'Allemagne. Alors spécifiquement dans le cadre de la Coupe du monde de foot féminin, qui est finalement un événement original et très important. Dans ce cadre-là, nous avons mis en place, avec nos, nos partenaires, la FIFA, la Fédération Française de Football, la, le Deutsche Fußballbund, le comité d'organisation de cette Coupe du Monde, euh, nous avons mis en place un programme de volontaires. Nous avons sélectionné 50 jeunes euh, de France, avec aussi des candidatures qui étaient présentées en tandem, pour les mettre à la disposition du comité d'organisation. Et ces jeunes auront l'honneur, finalement, de participer à l'organisation de cette Coupe du Monde. Je trouve que c'est une superbe expérience parce qu'on est confronté à l'organisation d'un événement tel qu'une Coupe du Monde, de, de voir comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur, de voir euh, euh, comment on accueille les VIP, comment on accueille les, les spectateurs, comment tout ça, comment on fait pour que tout fonctionne, que, que, que toute la, la machine se mette en route, je trouve ça super intéressant et je pense que ça va, ça va forcément me servir. Bah, J'aimerais bien peut-être travailler dans le monde du sport par le biais du droit. Donc, mon rêve, ce serait la FIFA. Ou, euh... Et donc c'est vrai que ça m'apporte plein de choses au niveau de la langue, c'est important. Au niveau de la culture, c'est toujours bien, c'est positif sur un CV et ça fait beaucoup d'expérience. C'est très enrichissant. J'ai commencé le 25 juin et puis euh, j'ai travaillé trois jours aux accréditations. Et puis là, bah depuis, depuis ces trois jours-là, je suis aux médias. Donc euh, c'est magnifique. Quoi. Plus tard, je vais être journaliste. Hein. Voilà, c'est pour ça que je voulais, je voulais vraiment être dans les médias. Et, et ça m'apporte un plus parce que je parle avec les, les, les, les journalistes étrangers. Il y a des, des journalistes qui viennent du Japon, d'Australie, de France bien sûr. Donc ça, ça me permet de, de, de savoir un peu plus sur leur motivation, sur leur parcours. Donc ça, ça, ça m'apporte un plus quand même. Frankreich, das ist für mich das, das Symbol für ein freiheitliches Europa mit den Deutschen zusammen, der Aus Aussöhnung nach dem Krieg und das muss deutsch-französisches Jugendwerk machen, auf allen Ebenen, besonders auch in der Kultur, aber auch natürlich im Sport. Sport ist die populärste Begegnungsbewegung in Frankreich wie in Deutschland und da spielt der Fußball natürlich einen ganz entscheidenden, besonderen Stellenwert wieder. Also alles, was wir in dieser Richtung tun können, ist im wahrsten Sinne des Wortes Friedenspolitik. Wir erleben, dass da ganz viel Partnerschaft stattfindet zwischen Menschen, zwischen Bürgerinnen und Bürgern, zwischen Schulen, zwischen Vereinen. Das heißt, im Grunde genommen gelebt ist Europa gar nicht so sehr auf der administrativen Ebene, aber zwischen Menschen. Das glaube ich macht Europa aus und das zeichnet auch die Freundschaft zwischen München, und Roubaix aus. C'est une occasion de renforcer les liens qui peuvent exister entre la France et l'Allemagne. C'est vrai que les organisateurs ont besoin de beaucoup de volontaires. C'est vrai que les volontaires sont souvent des passionnés de sport, donc je crois que tout est réuni pour qu'on puisse faire quelque chose à la fois d'intéressant et d'utile.